nous avons aujourd'hui décidé de conduire une opération que j'appellerais coup de balai dans trop de grands axes on voit énormément de stationnements illicites, de stationnements de véhicules épaves, de véhicules tampons et la rue Alsace-Lorraine et gâteau lamblin en est un exemple criant. Alors aujourd'hui c'est compliqué parce que il faut euh, coordonner euh, les différents euh, services, la police municipale euh, qui euh, conduit cette opération, mais aussi euh, avoir euh, un fourriériste qui est disponible avec plusieurs véhicules. Et puis évidemment, euh, derrière, le service nettoiement euh, qui aussi euh, va mener une opération de grand nettoyage après euh, cet enlèvement de nombreux véhicules. Et oui, euh, cette opération euh, sera reconduite. De nombreux riverains se plaignent de euh, stationnement euh, tampon euh, dans les rues pavillonnaires. Euh, C'est euh, effectivement un fléau que connaissent, euh, que connaissent toutes les villes. Là, à travers cette opération sur un grand axe qui est particulièrement chargé, particulièrement roulant, eh bien, euh, on montre l'exemple et, euh, et on explique à celles ou ceux qui euh, penseraient que le domaine public leur appartient que ce n'est pas le cas.